Voilà, bonjour à la classe d'Isabelle. Bonjour. On va aller voir les dessins des enfants de la classe que j'ai placés dans le musée pour essayer de deviner les prénoms qui ont été utilisés. Alors je les ai mis au musée Moya. Voilà. Alors, on va y aller, on fait attention en traversant. Hop, ça c'est le Moya Museum. Il y a toutes les œuvres justement avec mon nom, qui ont été faites avec les lettres du nom. Moi, y M-O-Y-K, il y en a partout. Et j'ai placé vos œuvres dans le musée pour pouvoir les regarder tranquillement. Alors, on va commencer par la première. Alors déjà, il faut deviner l'animal ou l'objet. Alors, il y a un chien, un licorne, un chat, un renard, ou un bateau, une guitare, une chaise, une fleur, un vélo. Alors là, je dirais que c'est plutôt un chat, déjà. Ensuite, le prénom, alors, le prénom, on a L-M-N-I-A. Donc, ça doit être, je vais regarder les prénoms en bas. Alors, oh là là, Mélina, voilà, ça c'est Mélina. J'ai trouvé, Mélina. Maintenant, ensuite, on passe à la guitare. Alors là, c'est la guitare. Donc, en haut, il y a un M ici, un A. Je pense qu'il y a un O dans la guitare et un L ici. Donc, en regardant, ça doit être Malo. Voilà, ça, c'est Malo, c'est la guitare. Alors maintenant, on va aller ici. On a, Ça, c'est un petit bateau, ça. En plus, il doit flotter puisqu'il est en polystyrène. Donc, on a un T, un N, un Y et un A. Eh bien, c'est Tylan. et le N, il est où C'est bien Tylan, ça, oui. Ah, le, il est là, le N, oui. N nuage. Voilà. Donc, on continue. Alors, celui-là, il est en hauteur. Alors là, à mon avis, c'est un chat. Parce qu'il y a des petites euh, moustaches. Alors, il y a un il y a 2A, 2S, 1 K, un L et un Y. Alors c'est ah, forcément Kalissa. C'est Kalissa qui a fait le chat. Alors ensuite, alors là, on serait plutôt sur une licorne, puisqu'il y a la corne, les quatre pattes. Il y a deux pattes qui ont été faites avec le R. Alors là, on, il y a L, R. O. Non, il n'y a pas de O. L R U A. Ah ben, c'est Laura. Voilà, Laura. C'est Laura qui a fait la licorne. On va aller, on suit, on continue. Alors là, c'est une fleur. Comme ça c'est une fleur. On a un C, un A. Alors je ne sais pas si c'est un O ou si c'est la fleur. On a un L et un A. J'en ai et un, et un M ou E. Alors déjà, on a C, A, alors, Soline, non, c'est pas Soline, euh, ah, ah c'est Alice, voilà, Alice, A, ah, L, ah non, c'est pas Alice, ah, je me suis trompé, alors, dans ce cas-là, c'est avec un C, bah si, c'est Alice. A, L, I, A, ah, le I est là. I, C, Alice, et, le, et ça c'est un E alors, c'est pas un M. Voilà, c'est une belle fleur. C'est Alice. Ensuite, alors là, ça, ça à mon avis, c'est une licorne, puisqu'elle a la, la petite corne. Alors, S, O, I, L, et A. Ils sont, dit, ils sont coupés dans des papiers imprimés, donc on les reconnaît. Ça doit être so... Soline. Voilà, Soline. Voilà, alors là, ça devient de plus en plus facile, parce qu'il reste moins de noms dans la liste, donc on peut deviner plus facilement. Alors ça, je pense que c'est soit un vélo, ça peut être un vélo, puisqu'il y a deux roues. Qu'est-ce qu'il y avait comme objet Un bateau Ça pourrait être un bateau, parce qu'il peut flotter, mais c'est plutôt un vélo. Vélo, alors, et là on est avec un N, un S, un I, et bien on est avec, on est, ah c'est Soline alors, voilà Soline, et bien pourtant on l'avait pas, ah, je me suis pas trompé quelque part, donc là ici c'est Lisa, en fait, L-I-S-A, -S et là c'est Soline, voilà, Soline. C'est vrai qu'il y a aussi un S, et un L et un I. Donc euh, Soline, Elisa. Voilà, donc là, on est avec Soline. Et ici, alors là, les lettres sont un petit peu cachées, mais comme il n'en reste plus qu'un, je pense que c'est une chaise. Et donc il y a un U, un O, un L, et là, ça doit être le I... Donc, c'est Louise. Voilà, c'est Louise. Et là, il y a le... J'espère que je ne me suis pas trompé. Louise, Soline, Lisa, euh, Alice, euh, alors, Laura, Laura, voilà, Laura, Kalissa, euh, Tilane, Malo, et et Mélina voilà, c'est bon, on a tout et maintenant on va aller voir les autres que j'ai mis en haut je les ai mis en hauteur, je les ai mis au premier étage là on va y aller en vitesse Hop, on va monter l'escalier là-bas Donc voilà, on va aller là on monte voilà donc on monte l'étage le premier étage et là je les ai mis où est-ce qu'ils sont Là, ils sont là-bas. Alors ceux-là sont un peu plus faciles à trouver. Voilà. J'enlève ça. Top. On y va. Voilà. Il y a des tableaux. Donc c'est un musée. Il y a de, tout un tas de tableaux. Et donc j'ai mis vos œuvres au milieu. Alors là, on est avec Sacha, Julia, Capucine. Je vais peut-être les laisser au musée parce qu'ils sont tous beaux. Alors là on est avec Martin et Nora et Louise et voilà on a tout. Alors j'ai rien oublié. Sacha, Martin, Julia, Louise et Nora, Capucine, c'est bon. On a tout. Voilà, comme ça, tout le monde est au musée. Je vais peut-être faire un petit. Salle exprès pour vous exposer. Voilà, on peut redescendre, on va descendre et on va retourner sur la place. voilà, On va retourner sur la place du Moyen Oui, J'ai utilisé mon nom aussi pour faire une poupée, pour faire des sculptures. Là, ça, c'est une sculpture, c'est un âne avec les quatre lettres. Il y a les quatre lettres autour, un taureau. Alors, par contre, on m'a dit qu'il y avait deux dessins qui viennent d'arriver. Donc, on va prendre une voiture parce qu'ils sont encore à l'aéroport. Et on va aller à l'aéroport. Voilà. On va passer à, à côté d'autres musées où il y a mes œuvres. Là, on voit des œuvres avec le nom à droite. Là, le carnaval de Nice. Et on va. Passer un pont pour aller à l'aéroport. Alors, normalement, ils sont dans des caisses. Ah bah, ils ont été sortis des caisses. On va quitter la voiture et on va aller voir les deux dessins. Alors, le premier, E-N-R-O-A, Enora. Et, et l'autre, la Capucine. Et voilà, on a tous les dessins. Et ben je vais vous dire au revoir. À bientôt. Et vraiment, vous avez très très bien travaillé. C'était super et je vous remercie de m'avoir envoyé toutes les photos des dessins et de m'avoir posé vos questions. À bientôt.